Bonjour à tous, nous sommes le 29 octobre 2022, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vais essayer d'en faire plus souvent, mais vraiment moins longue. Et ce que je voudrais regarder avec vous, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui au niveau de l'économie, peut-être parler d'Ellen de, de, Moss. Je crois que c'est General Motors qui vient de, de dire qu'il va enlever ses publicités sur Twitter dû au fait qu'Ellen Moss a acheté ça. Et euh, moi, je suis vraiment pas inquiet d'Ellen Moss, parce que d'ailleurs, Ellen Moss, si vous ne le saviez pas, c'est lui qui, qui a été cofondateur de PayPal, qui a vendu à, à eBay, euh, oui, c'est eBay, oui, quelques milliards de dollars. Donc, il s'est rempli les poches avec cette entreprise-là et lui a continué ses projets. Et La création de Tesla n'est pas l'unique bébé d'Elon Moss. Il y a aussi Star X qui se trouve à être... Euh, qui lance des fusées et, et, et il a mis le paquet là pour euh, investir dans cette entreprise-là. Euh, ça passait ou ça cassait et ça l'a réussi. Il y a aussi d'autres entreprises. Là. Euh, donc, euh, pour euh, l'énergie solaire, là, on, on, on, il y a beaucoup, beaucoup de projets et avec euh, Twitter, c'est ce qu'il veut faire euh, créer un modèle, un nouveau modèle d'affaires, euh, pas simplement envoyer des tweets, mais lui, euh, on pas acheté Twitter pour euh, simplement regarder ce qui se passe en ce moment. La première des choses, vous l'avez probablement vu, il a mis beaucoup de, de le personnel euh, à la porte en, en entrant, c'est arrivé hier, euh, donc euh, Ellen Moss voit grand pour Twitter, qui, on a entendu parler qui changerait probablement le nom en euh, X, c'était un projet, un ancien projet, on va voir, parce que euh, tous les détails ne sont pas encore dévoilés, donc euh, on va revenir à nos moutons, euh, vous parler un peu de, de de ce qui se passe sur ici au, au Québec surtout, euh, ben on parle de récession. On parle de récession encore et là ça se trouve être Desjardins qui euh, parle euh, plus précisément de récession euh, euh, qui pourrait, euh, on va aller voir l'écran en, en plus gros, là, qui pourrait euh, survenir, euh, qui, euh, qui pourrait surgir en 2023 et c'est euh, l'économiste, selon l'économiste de Desjardins, le de repli de l'économie... Euh, au Québec sera assez important parce que vous savez, la définition d'une ré euh, euh, récession, c'est deux trimestres. Euh, euh, ici, on l'a, euh, le, le recul, on a vu un recul de notre PIB là, pour un quatrième mois de suite et la prévision des deux mois. Le Québec semble déjà avoir un pied dans la récession, observe euh, Hélène Béjin, économiste principale de Desjardins. Donc, ça ne vient pas de moi. Euh, troisième trimestre affichera une contraction pour un deuxième trimestre consécutif de, de croissance négative, ce qui répond à la définition d'une récession. Donc, euh, le PIB a baissé de 0,5% en juillet. C'est sûr qu'en économie, on a toujours les chiffres euh, en retard. Donc, euh, ce qui sort, euh, c'est toujours du passé. Euh, mais ce qui semble, euh, en tout cas avec euh, ce qu'on on entend de la part des économistes, je pense j'ai entendu aussi un autre économiste de, de RBC et c'est la même chose, on a à peu près le même discours. Tout le monde dit qu'on va tomber en récession. Et là, en ce moment, on se trouve avoir euh, encore une pénurie de main-d'oeuvre et l'article parle un peu de ça que ça peut nous sauver du fait euh, qu'il manque beaucoup, beaucoup d'employés. De, Donc, euh, oui, il pourrait... Euh, parce que lorsqu'une récession arrive, comme vous le savez, ben, il y a des pertes d'emplois il y a beaucoup de, de douleurs et de souffrances. Et surtout, euh, cette récession la récession qu'on va probablement vivre. Là. Moi, je ne panique pas avec ça du tout. On, on, on s'en est très, très bien sorti même en 2008 ici au Canada. Et c'est pas à cause que là, Justin Trudeau est là, là. Le Canada est plus grand que Justin Trudeau parce que, dans le fond, on se trouve à, à être euh, un système, euh, à avoir un système euh, qui est quand même très, très équilibré. Et autant du temps d'Harper, avant, c'était la même chose. Les fondamentaux du Canada, ça n'a pas, pas changé et ça ne change repos mais on s'en est très très bien sorti en 2008 et là on se trouve à avoir justement euh, probablement euh, une récession qui va frapper à nos portes et on dit que ben, là, ça commence. Ben, c'est sûr qu'on parle de, des gagnants et des perdants dans une récession. Euh, ben, en tout cas, je vais vous laisser le lait parce que je ne veux pas trop perdre de temps, comme je vous dis. Donc, le Québec, euh, au Québec, on parle de récession de la part euh, des économistes, des, des banques. Là, c'est des jardins. Euh, on va regarder ça aussi, euh, ce qui est arrivé avec euh, la, les dernières boursières qui ont été qui, qui sont assez importantes là. Euh, même si on a une, eu une reprise cette semaine euh, dans la tendance générale ben on a eu beaucoup beaucoup de pertes surtout au niveau des technos euh, surtout avec euh, facebook là c'est la déroute de l'action de facebook euh, la, la, la, le petit les, les petits bonhommes de, de Zuckerberg, ça fonctionne pas beaucoup là son méta euh, il a tout changé mais il est en train vraiment vraiment de, de, de, de mettre à terre euh, facebook et ce que j'ai entendu probablement, euh, les actionnaires vont se, euh, sont déjà à, à l'écoute de ce qui se passe et pourraient euh, virer carrément euh, Marc euh, Zuckerberg, -Zou le, le, le boss, le créateur de Facebook, parce que dans le fond, il se trouve être actionnaire. Euh, je pense qu'il a en bas de 50% des actions maintenant. Donc, euh, même s'il est à la tête de Facebook, même si c'est le créateur, il pourrait se faire virer. Euh, donc, ce sont les Canadiens euh, ont amputé leur richesse là, de 900 milliards. Ce qui est problématique à ce niveau-là, c'est peut-être pas les, les plus jeunes, parce que dans le fond... Excusez, les marchés boursiers euh, euh, fonctionnent par cycle, comme l'économie fonctionne par cycle. L'économie du capi capitaliste fonctionne par des grands cycles, euh, des cycles plus importants euh, de 90 ans. Là. Je me souviens pas du nom, mais en tout cas. Mais on a aussi les cycles euh, qu'on a connus depuis euh, euh, peut-être euh, 20, 30 ans. C'est à peu près des cycles de 10 ans et on, on est rendu à, au bout de ça. Donc, euh, ce qu'on pourrait connaître, oui, une reprise, une petite reprise. Je parle des marchés boursiers parce qu'il y a beaucoup de spéculation, mais sur le long terme, on pourrait vraiment avoir une... une, une croissance là, nulle, là, euh, ça pourrait durer une dizaine d'années, comme c'est arrivé dans le passé, là, dans les années 60, euh, 70, surtout, là, 70 à 80, et ensuite on a eu une montée, mais on pourrait vraiment faire du surplace très très longtemps, et plusieurs en parlent, là, donc euh, euh, c'est ça, le, la, la conséquence de tout ça, c'est surtout ceux qui sont euh, jeunes retraités ou qui veulent, euh, qui anticipent d'avoir une retraite, une retraite euh, dorée, euh, à cause de l'inflation d'une part, et à cause des pertes boursières d'autre part mais là ça peut faire mal à beaucoup beaucoup de, euh, de personnes qui prévoyaient prendre leur retraite et euh, peut-être quelques-uns vont euh, tout simplement euh, attendre ou peu importe mais c'est ça, le, le, la richesse collective des Canadiens euh, euh, est, est un peu en déroute à cause de ce qui est arrivé euh, euh, face à la chute des bourses on regarde rapidement notre cher ami Fitzgibbon, qui fait l'objet d'une autre enquête de la, de, de la commissaire à l'éthique. Et j'ai volontairement pris euh, ça dans le journal des affaires, on en parle un peu partout, et je suis, je suis quand même... Euh, écoutez, euh, avant l'élection de la CAQ, là, euh, que, que la CAC remporte euh, 90 députés avec 1 600 000 votes, ben, ceux qui ont voté pour euh, François Legault, et euh, ça, je vais dire, ça gagne là, de... de je dirais pas quoi, mais en tout cas, sa gang, là. Euh, ce que les le, le, la CAQ reprochait aux libéraux hein, avant 2018, là, que c'était euh, toute une gang de bandits. C'est exactement presque le discours que François Legault avec sa gang euh, tenait. Et là, maintenant, on voit euh, Fitzgibbon, c'est pas des, des c'est pas une plaisanterie, là, c'est la cinquième enquête quête de, de, à l'éthique euh, sur euh, de, euh, ses possessions. Et il y a même, euh, là, je ne sais pas si ici si on en parle, là, euh, il faisait partie d'un conseil d'administration, et puis, euh, le en, en étant euh, ministre, là, il n'était pas, là maintenant il est ministre de l'économie. Imaginez-vous donc l'ironie du sort. Le, le type qui est le plus, euh, en tout cas, euh, on peut douter de son... Euh, de, de son intégrité en matière de d'affaires, de, de, on le met euh, ministre de l'économie. Okay, est ça. il est rendu à ministre de l'économie et, et je sais pas trop quoi aussi <rire> c'est lui qu'on place là, pour, euh, se trouve à, qui se trouve à s'occuper de l'économie du Québec euh, lui qui est très, qui a une éthique très très douteuse et euh, euh, c'est ça il faisait partie de, de l'entreprise et, et puis en étant euh, au cabinet du conseil là, de Legault là, je pense que c'est arrivé en 2021 euh, comme par hasard euh, la caisse de dépôt a, a, a investi je pense une cinquantaine de millions dans l'entreprise à laquelle il participait en tant qu'élu, euh, le député et, et il était ministre aussi donc euh, c'est ça c'est euh, une cinquième enquête pour notre cher euh, ministre de l'économie fids Gibbon. Euh, donc euh, <rire> ceux qui ont voté pour la CAC pour avoir un 500$ là, euh, ça s'en vient là, 500$ pour avoir un cadeau de Noël de 500$ là, euh, je peux vous dire que si vous calculez euh, je pense que vous vous faites avoir parce que dans le fond euh, euh, la CAC, n'a pas parlé de baisse, il nous donne un petit 500$ là il va peut-être en avoir un autre l'année prochaine mais euh, tout ce qui même on parle d'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec, euh, non non François Legault c'est euh, très bien comment il y a argent qui rentre dans les coffres et ne veut absolument pas freiner ça et ne veut pas aider les, les plus pauvres démunis de la société. Là. Non, non, non, non. Allez pas penser ça. Vous avez voté peut-être pour lui, ceux qui ont voté pour lui. Là. Il y a 1,6 million de personnes qui ont voté pour lui. Il ne faut pas oublier que François Legault, rapidement comme ça, est minoritaire en tant que vote. Là. Parce qu'on a quatre partis d'opposition. Euh, les libéraux, la, la, la, la Québec solidaire, les conservateurs et puis euh, euh, euh, euh, euh, en tout cas, on a eu 2 millions de votes cumulatifs contre 1 600 000 pour François Legault. Donc, en... Il est minoritaire en, en nombre de votes, mais il est, notre système électoral fonctionne comme ça. Euh, il a gagné les élections parce que dans chaque comté, il y avait plus de votes. Donc, euh, Donc euh, c'est ça. Euh, on revient pas là-dessus, mais pour vous rappeler que notre cher ministre de l'Économie euh, <coughs> est, est en enquête encore. Ça, ça vient de, de Journal des Affaires, donc... Euh, c'est une référence, c'est pas. Euh, <rire> en tout cas, au Québec, ce qu'on dit. Et là, on parle de la prochaine crise de la Fed, dû au fait que euh, le, la, la, la, le bilan de la Fed, lorsque le gouvernement, le gouvernement américain, mais les autres gouvernements au travers de la planète ont fait ont suivi le même mouvement. Euh, le gouvernement euh, américain euh, s'est procuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous pour. Euh, non pas simplement les dépenses courantes, mais les dépenses reliées au COVID et les, les petits contrats de, de gré à gré, parce qu'il y en a eu beaucoup aux États-Unis aussi. Là. Euh, donc, euh, c'est servi euh, euh, avec la Fed qui a créé un paquet de... de, de ben, la, la, le gouvernement a émis des obligations pour que la Fed rachète ça. Et maintenant, la Fed voulait euh, se libérer de ce bilan-là qui se trouve à être un paquet d'obligations, mais le problème, c'est que personne n'en veut c'est pas moi qui le dis, cet article-là en parle là. en gros c'est ça, donc la Fed veut se départir de ses euh, et on parle aussi en plus de sa mauvaise stratégie euh, d'augmenter les taux d'intérêt d'une manière très très agressive, donc on se trouve avoir des bons du trésor euh, qui, euh, qui, le prix diminue, l'intérêt augmente et euh, euh, pour acheter, euh, moi j'aurais pas peur quand même d'acheter des bons du trésor euh, euh, au niveau euh, états là euh, parce que dans le fond, les États-Unis ne tomberont pas. Là. Même si les apocalypteux nous disent que tout est fini et on va tomber une grosse récession. récession et non, non, non. non. Euh, moi, je pense vraiment qu'il faut regarder à plus long terme. Euh, là, on va tomber en récession, probablement. Est-ce que ça va être une grosse récession de petite, Une moyenne, on verra, on s'ajustera. Mais il faut regarder à long terme, continuer à... Euh, les gouvernements peuvent changer de système monétaire, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a euh, aucun gouvernement sur cette planète de, qui veut que tout ce système qui a été basé sur les accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale s'écroule. Donc, euh, ce qu'on va faire, tout simplement, on va créer un nouveau système. Euh, euh, C'est accessoire, le système... Là, euh, okay. Euh, si tout paralyse, tout, tout, tout s'écrase, euh, dû au fait qu'il y a une panique boursière, et peu, peu importe, là, euh, non, non, le gouvernement va avoir un nouveau système qu'il va implanter. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut être très, très euh, au courant de ce qui se passe au niveau de l'économie. Là, le, on va finir avec ça, là, parce que dans le fond, c'était un peu ce que je voulais faire, et on arrive à notre 15e minute, là, euh, on se trouve à avoir un discours de euh, Christian Freeland, le 3 novembre, je pense que c'est lundi, discours très important, parce que là, probablement, euh, Christian Freeland va pleurnicher... Euh, sur le fait que bon il y a la guerre en Ukraine faut pas oublier que Chrystia Freeland est une Ukrainienne euh, donc elle a un billet en faveur justement de, de, de, de bah de, moi aussi je, je, je, je suis pas pour la guerre je suis pas pour Poutine je, mais j'essaie d'être neutre dans l'analyse de cette situation-là. Ici, au Québec, encore une fois, de la même manière que ça s'est produit avec la COVID, aujourd'hui, on n'a pas de neutralité. On ne peut pas mettre de bémol sur le, ce qui se passe en ce moment sur la planète, surtout au niveau de l'OTAN, au niveau de l'autre monde qui est plus grand que le nôtre, c'est-à-dire l'Asie, la Russie, l'Asie. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pays qui, qui n'ont pas fait de sanctions. Avec euh, les Russes, avec euh, Poutine, euh, dans ce qui se passe en ce moment. Donc, et c'était aussi des accords qui avaient été signés en 2014 qui ont été violés par euh, l'OTAN. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, la, le conflit a, a débuté. Euh, donc, Christian Freeland va donner un discours euh, sur le, le, le, le trésor, qu'est-ce qui va arriver. Là, euh, euh, je pense. Pense que là, euh, parce que Tiff euh, McLean a dit qu'il va continuer à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, pour aider les pauvres québécois parce qu'il en arrache. Et en montant les taux d'intérêt, ben et, et, et de l'autre côté, ils disent une, le petit discours en disant on va vous aider, on va vous soutenir. Ben, de l'autre côté, tu montes les taux d'intérêt et euh, les taux d'intérêt, vous savez très très bien que ça détruit euh, le patrimoine d'un côté, comme on a vu, et de l'autre côté aussi, ceux qui vont re des hypothèques là, vont être très, très pénalisés en ayant un taux d'intérêt plus élevé. Donc, euh, non, euh, c'est ça. Mais c'est très, très intéressant euh, d'écouter ce que Christian Freeland va nous chanter euh, le 3 novembre. C'est sûr, sûr, sûr, que je vais écouter ça avec soin et je vais vous le partager parce que il va peut-être avoir certaines mesures euh, qu'ils vont euh, essayer de nous passer là, pour. Euh, qu'on puisse avaler la pilule. Donc, euh, c'était ma vidéo aujourd'hui. On se revoit euh, probablement demain ou après-demain pour une autre vidéo.